Good morning. Alléluia. aujourd'hui, le de de et René Abraham, René ben Si vous souhaitez aussi une prochaine étude, de de minutes nous étudions mais l'amdim, bo. Même principe que la mission précédente. Avec Reuven qui était marié avec deux femmes. Une qui était mariée à Minatora, une vraie femme, elle était grande. Et l'autre qui était une Ktana, qui était mariée d'elle-même, qu'elle n'avait plus de père, elle était une orpheline. Il a marié que Midderaban. Or, oh. après Reuven décède sans enfant, il faut faire la misoie de Yiboum. Or, oh. il a une femme, qui est une vraie femme mariée, Minatora. Et il y a une femme qui est mariée comme Midera Banane. La problématique c'est quoi C'est que si tu vas faire le hiboum avec celle qui est mariée comme Midera Banane, il s'avère que tu n'as rien fait du point de vue de la Torah. L'autre, elle attend que tu lui fasses encore le hiboum. Et si tu vas lui faire le hiboum et la khalitza, donc il s'avère que finalement, finalement, tu as construit la maison du frère. Il a construit la maison du frère défunt avec la, avec la deuxième femme. Il s'avère que la première, tout ce qu'il a fait, c'était pas bon. Il n'avait pas le droit de la prendre. Donc dès qu'il va partir avec la deuxième, il s'avère que la première, elle a, il a plus le droit de rester marié avec elle. C'est ce que la méchante me dit. Bidola avec Tana, elle avait une grande femme et une petite, le frère défunt. Et après, il est décédé, bien sûr. Bah, Yavam à l'Akdola. Le Yavam a décidé de se marier avec la grande. Il a fait le hiboum avec la grande, c'est parfait. Mais Khazar au Balakta, après, il décide finalement de se marier aussi avec la petite. Au Sheba après, Balakta a encore son frère, il décide de se marier avec la petite. Rien de grave, l'opassable de Agdola, ils n'auront pas invalidé la grande. Ils n'auront rien d'entravé à son mariage. La première, elle va se marier sans aucun problème. Au même titre que quelqu'un qui avait une de le à une, une de trois femmes, il décide de se marier avec une, après il décide de se marier même avec la deuxième. Ce qu'il a fait avec la deuxième, c'est n'importe quoi. Ça, une biate znout, une marcoquette, est-ce qu'elle carrette ou pas En tout cas, il ne peut pas se marier avec elle. Mais la première, elle reste sa vraie femme mariée. D'accord Et là, à plus forte raison, quand c'est comme ça aussi, que la première est termine à Torah, et la deuxième est termine à Ramadan. Par contre, si on les ont fait le contraire, ils sont trompés, que Ba Yavam Alaktana. Le Yavam a commencé à se marier avec la petite sœur. Il a commencé à se marier avec la petite sœur. Avec la, avec la, petite, la petite femme. D'accord Donc, Midera Banan. Pour le moment, c'est très bien, il a fait la mitzvah Midera Banan de construire la maison de son frère. Le problème, il est qu'ensuite, après, il a décidé de partir avec la grande. Ou encore, Oshéba à la agdola encore son frère, il est parti se marier avec la grande. Il s'avère que maintenant, le deuxième qui va, faire, qui va partir avec la grande, c'est un vrai Yiboum Minatora. Si c'est lui le Yiboum Minatora, alors il s'avère que le premier qui a fait le Yiboum, c'est un mauvais Yiboum. Il ne peut plus rester marié avec elle, il devra la divorcer. Ou attendre qu'elle grandisse. Et qu'il lui donne un guette. Il, peut lui donner, il devrait lui donner un guette, en fait. D'accord C'est ce que la il a dit, « ou Au Sheba arrive à l'agdola. » Encore son frère, il est parti se marier avec l'agdola. Eh bien, pas ça, le taqtana, il aura invalidé la petite sœur. Il aura invalidé la, la, la, la petite femme. C'est-à-dire qu'il était marié que midi Rabanan, d'accord Sur ça, on a El Azar, pas Rabel Hazar cette fois-ci, Rabiel Hazar, Rabel Hazar ben Chamoua, qui me dit, comme ça c'est rapporté, oui, Rabel Hazar ben Shamua, qui dit, Rabel Omer, Melamdin, actana, Shetema, enbo. Rabel Hazar, il dit, attends une minute, une minute. Pour le moment, on va quand même dans cette situation-là, là, où le premier s'est marié avec la petite, et après l'autre, il s'est marié avec la grande, et maintenant, la petite, il ne pourra plus rester marié avec elle. Il s'avère que malgré tout, il faut savoir, le grand non plus ne peut pas rester. l'autre qui a marié la, la grande, il ne peut pas non plus rester marié avec la petite. Parce que pour le moment, on a commencé le boom avec l'autre. Donc on a commencé le boom avec une. En théorie, il me à banane, on n'avait plus le droit de construire la maison du frère avec l'autre la, la, femme non plus. En théorie, il faudrait divorcer tout le monde dans l'histoire. Sur ça, vient un bel hasard. Il me a dit a deux minutes, j'ai quand même quelque chose de bien à faire. Hier, on va partir parler à la petite. Elle lui dit que de toute façon, sa vie, elle est ratée, elle est bloquée. C'est divorce, elle pas en plus vivre avec Cohen. Elle pourra se marier avec son deuxième mari. Alors, c'est déjà, refuse au moins le hiboum. Et comme ça, lorsqu'elle va refuser le hiboum, au moins lorsqu'elle va refuser le hiboum, le, le, le, le, le mariage du premier, alors elle va déraciner le mariage et au moins le deuxième frère pourra se marier avec la grande. D'accord C'est pour ça que Mme Dimitakhtana, chez Tamalimbo, on apprendra à la petite de refuser le mariage. Petite parenthèse. Si vous faites attention, dans la mission précédente, on avait exactement la, cette mission -là, ça avait comme exactement comme la mission précédente, d'accord Sauf que dans la mission précédente, on a parlé d'un mariage de Raïtah et de avec une femme intelligente et une femme sourde, et maintenant on a parlé d'un mariage de Raita et de avec une grande et une petite. Dans la mission précédente, on n'avait pas dit de pouvoir faire le Mi'un, de refuser le mariage. Pour quelle raison C'est très simple qu'il faut savoir. Tout ce que Khamim a instauré, qu'une petite fille a la possibilité de dire que finalement elle refuse le mariage, c'est que pour une petite fille, mais pas pour une sourde. Il y a plusieurs raisons, ce sera plus évoqué dans, la, dans le prochain chapitre, dans le on va parler plus longuement du mariage de la sourde, j'espère qu'on se expliquer d'expliquer la raison. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de mi chez une sourde, juste chez la petite fille, d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine ça